Qu'est-ce que l'énergie, au fond, et en quoi tout, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait, est énergétique d'abord Je l'utilise avec mes clients, je l'utilise avec mes proches, mais je n'aurais pas pu le faire, je pense, si je n'étais pas passée par le d'abord. Eh bien, bonjour à toi, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle Confidence de Plume où j'ai le plaisir de recevoir Agathe, de Nature de déesse. Agathe, bonjour à toi. Bonjour Pascal. heureuse de te retrouver et bienvenue, et merci à toi d'avoir accepté de partager cette confidence. J'ai envie de, pour commencer, te laisser te présenter, si tu veux bien. Oui, alors, ben, j'accompagne les femmes qui sont euh, en recherche d'elles-mêmes. Euh, souvent, elles ont un profil de future accompagnante, ou elles sont accompagnantes, et elles ont besoin de... En fait, de se trouver professionnellement, de s'exprimer, d'oser exprimer leurs talents, leurs dons et leurs messages particuliers, ce qu'elles sont venues faire sur cette terre. Voilà pour, pour ma petite présentation. Ouais, jolie présentation. Je sais que tu pratiques le Reiki aussi. Tu me l'as dit en, en confidence. Donc, je crois que tu es maître de Reiki, c'est ça oui, oui, oui, je suis maître Reiki. Euh, mais je l'enseigne pas comme en fait, toi du reiki. Euh, moi, il fait partie vraiment de ma vie personnelle et aussi professionnelle. Parce que dans mes accompagnements, euh, j'ai voilà quelques quelques touches de reiki qui s'immiscent en fait euh, dans mes coachings. Mais je suis pas euh, voilà, je suis pas enseignante reiki malgré, euh, malgré mon parcours. Mmh. Qu'est-ce qui qu t'a donné envie de, de faire euh, ce parcours, qui est le parcours le plus long qu'on puisse faire dans, dans le Reiki, euh, d'aller jusqu'à jusqu la maîtrise Qu'est-ce qu qui t'a amené au Reiki Alors, le Reiki, euh, c'est mis dans ma vie par hasard. <rire> ah, <c> hasard. <rire> le hasard, le fameux. Euh, en fait, j'avais euh, j'étais... Euh, je travaillais dans la vente de, de produits de luxe, dans une, une boutique. Et euh, j'avais une de mes collègues qui était maître Reiki. Et euh, un de mes autres collègues, dont le père était maître Reiki. Et euh, je, vraiment, j'étais je, très proche de ces deux personnes-là. Et donc, on parlait de, de plein de sujets, etc. Puis, bah, à un moment, euh, bah, on m'a parlé de Reiki. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et ça m'intriguait. Mais bon, sans plus. Et puis, un jour, je vais à la fromagerie à côté de chez moi. Et non, mais c'est assez fou. Et je vois un petit prospectus d'une dame qui propose des séances de Reiki. Et là, je lis le truc. Et comme quoi, on peut en envoyer à distance. Et là, mon cerveau a fait un mou. Genre, quoi C'est possible d'envoyer de l'énergie à distance Mais ça marche comment, cette histoire-là donc j'en ai parlé à ma collègue elle me dit mais bien sûr euh, écoute tu te passes des livres tu vois euh, tu lis tu vois ce que si ça t'intéresse si ça te parle euh, et, euh, et tu reviendras vers moi si si tu as des questions et donc euh, bah j'ai lu j'ai fait OK c'est ça en fait j'ai toujours voulu euh, comprendre en fait c'est je, je crois que ce qui m'a vraiment attiré c'était de comprendre mon, mon mon cerveau rationnel avait besoin de, de palper en fait ce, ce truc quoi de comprendre ce que ça pouvait être et, et donc je me suis ben, j'ai cherché un maître Reiki et j'ai été initiée au premier degré et puis ben quelques mois après au deuxième et euh, à part une autre maître parce que ben, j'avais vraiment besoin en fait d'être en reliance avec une personne qui me correspond vraiment ce qui n'était pas tout à fait le cas pour le premier maître. Et quand j'ai trouvé euh, ben, ma maître, euh, ben, je suis allée jusqu'au bout en fait. Pour moi, c'était, euh, je, je voulais en fait compléter tout le processus et euh, ça faisait partie de mon engagement avec le reiki. Voilà. Effectivement, ce que tu dis, c'est important. C'est la liberté. Pour moi, le reiki, c'est la liberté de pouvoir. Euh, aller jusqu'au bout de la démarche ou de s'arrêter au premier ou au deuxième degré, c'est la liberté de pouvoir changer de maître pendant le parcours, c'est la liberté de pratiquer d'une manière ou d'une autre et, euh, et c'est vraiment important. Euh, alors, juste une question, ça marche pour toi, le qui à distance Ça marche très bien Et en fait, euh, finalement, c'est c'est ce que je préfère du Reiki, en fait, c'est ce fait-là ce fait qu'on n'est euh, pas obligé d'être praticienne de Reiki euh, et, euh, et être thérapeute pour l'utiliser. C'est qu'en fait, le Reiki, pour moi, il fait partie de ma vie, c il fait partie de ma boîte à outils euh, de coach, il fait partie de ma boîte à outils euh, de... Euh, même pour mes, pro mes proches, voilà, s'il bah, y a un petit bobo, hop, je, je l'utilise avec en mes fait, clients, je l'utilise euh, avec, euh, avec mes proches, s'ils si ont besoin. Euh, je, je, je... En fait, ça m'a permis aussi de comprendre comment fonctionnait l'énergie. Qu'est-ce que euh, l'énergie, au fond, bah, et elle... en quoi tout, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait est énergétique d'abord. Et en fait, ça m'a permis, je pense que le Reiki a donné une structure de compréhension dont j'avais besoin au départ. Maintenant, je, je me suis détachée euh, au fur et à mesure des années de la structure du Reiki où maintenant je l'utilise à ma sauce, voilà, je, je fais comme, comme j'ai envie. Mais au départ, ça m'a permis d'avoir un, une structure d'apprentissage claire et qui soit euh, une lecture facile aussi euh, des choses pour l'apprivoiser, pour apprivoiser l'énergie, pour comprendre comment fonctionne à l'énergie. Et pouvoir maintenant, bah, dans mon entreprise, euh, pour moi, euh, mes offres, en fait, quand je crée une offre, c'est d'abord euh, de l'énergie. Donc, en fait, euh, je me relie à cette énergie-là, je canalise euh, mes pages de vente. Enfin, mais, faire, évident, mais je pas pu le si je pas passée par le Reiki d'abord. Ça fait quand, partie de mon parcours, en fait. Quand, quand, tu, veux dire, quand tu, tu dis que tu canalises tes pages de vente, ça veut dire que tu les écris en canalisation ou que tu vas plutôt te mettre dans le Reiki Tu vas les écrire, je veux dire, tu vas te mettre dans le Reiki pour pouvoir être inspiré ou alors est-ce que tu vas plutôt les écrire dans la matérialité et mettre du Reiki dedans Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être indiscret d'ailleurs ce que je te pose comme question. Euh, non, non, non. Euh, en fait... Euh, je vais simplement me relier à l'énergie de ce que j'ai envie de créer et et donc c'est pour moi c'est le processus que je, que j'ai fait avec le reiki mais qui font que ben, quand on se relie au reiki on en voit, pouf voilà c'est comme ça en fait c'est évident et cette évidence là maintenant je l'utilise dans mon entreprise de voilà je je me relie à je me relie à mon offre paf c'est ça qui sort et et par contre, je vais, euh, vais peut-être utiliser un symbole de Reiki ben, si j'ai, je sais pas moi, un entretien particulier, j'ai envie, euh, tout d'un coup je sens que bon, il ben, y a un symbole qui vient, je, je vais utiliser le symbole pour euh, peut-être apaiser la situation, peu importe, que sais-je. Euh, mais c'est vrai que finalement, maintenant, c'est presque instinctif en fait. Je me rends... Je me je codifie plus autant « ok, là je, là je fais comme ça, etc. » Et c'est parce que je suis passée par l'apprentissage du Reiki formel pour bah, m'en détacher finalement. C'est ce que je dis souvent dans mes enseignements de Reiki. Hein, au début, quand tu apprends à conduire, tu as la conscience qu'il faut débrayer pour passer une vitesse. Et puis, au bout de quelques temps, bah, tu ne te rends même plus compte que tu débrayes pour passer une vitesse et euh, cette liberté totale de, de pouvoir le faire. C'est aussi ça pour moi, cette liberté totale euh, à partir du deuxième degré en fait. Tu peux combiner les choses les unes avec les autres et tu as un champ de possible qui est juste incroyable quand tu as, as les codes. J'ai envie de dire que l'enseignement du Reiki c'est les solfège et ce que tu en fais c'est la musique que tu vas créer à partir des différentes notes. C'est un, un petit peu ça Oui, ouais, c'est ouais. une très belle image je pense. Ouais. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous dire quelle est ta plus belle expérience en, en matière de Reiki Qu'est-ce qui t'a une expérience qui a été marquante pour toi depuis que tu pratiques le Reiki Il n'y a pas d'expérience particulière. Euh... Enfin, L'expérience la plus, on va dire, euh... enfin, en fait, il y en a plein. Euh, une, de mes... une très belle expérience, c'est euh, d'avoir pu. Euh, faire un soin requis à mon papa, alors que, a priori, lui, pas du tout, ça n'intéresse pas, il n'y croit pas, etc. Donc, pour moi, ça a été une, un bon moment en fait, de partage. Euh, donc, ça, pour moi, c'était ouais, un, un, un bon moment, en fait. Un moment très euh, impressionnant, ça a été euh, quand euh, ma mère avait une espèce d'énorme boule euh, au niveau de la cheville qui était là depuis des années. J'étais sur le canapé, euh, ses pieds à côté de moi, je suis du Reiki sur sa cheville, et pouf J'étais bah il n'y a plus rien en fait. Et euh, donc ça, c'était, on va dire, très marquant. Il euh, y a plein de, voilà, de situations, en fait, euh, euh, qui sont géniales pour moi euh, avec le Reiki, où ça va être, euh, oui, de pouvoir envoyer du Reiki à une personne qu'on aime, comme... Euh, euh, tout simplement, euh, le soir, me, me recentrer avec le Reiki. Il y a des moments où c'est très fort, où ça peut être très, très beau. Il y a des jours où c'est juste. Ben, on, on, on, c'est dans notre, notre. Comment dire Nos, nos habitudes. Et donc, on est, moins, on est moins dans la réception de cette énergie. On est peut-être moins en reliance. Et puis, tout d'un coup, il y a une espèce de fulgurance quand on fait le truc et, sans prévenir. Et moi, je trouve ça magnifique. En fait, c'est un peu. Le, c'est en fait les belles surprises de partage de, quand on reçoit euh, quand l'énergie Reiki euh, et que ça nous quoi donc ça c'est super aussi mmh. Mmh. cette énergie d'amour oui qui est incommensurable j'ai envie de dire et, et, et à disposition mmh. est-ce que euh, pour toi le Reiki a des défauts ou des insuffisances Est-ce que tu t'es trouvé déjà dans un cas où le Reiki était suffisant? Euh, pas suffisant Je ne dirais pas pas suffisant parce qu'en fait c'est simplement que pour moi en fait il y a différentes énergies, différentes façons de faire et, et parfois on, a, on peut avoir besoin d'aller voir un thérapeute ou de ne pas, pas le faire nous-mêmes par exemple. Euh, je, peux, bah, euh, je, peux, je pense à des, euh, à des deuils. Voilà, J'ai vécu des deuils successifs, assez rapprochés. Et, euh, et le fait de me faire des soins de Reiki m'a énormément aidé m'a aidé à dépasser euh, une période très difficile. Mais je n'arrivais pas à, à vraiment complètement me libérer des émotions et de, à faire vraiment mon deuil jusqu'au bout. Et là, d'être allée voir une thérapeute en soins énergétiques, ça m'a aidé parce que j'avais besoin de voir quelqu'un d'autre que moi-même. Je pense que c'est vraiment ça. Mmh. Euh, bon, par bon, contre, bon. je dirais que le, le défaut du Reiki, c'est qu'il bah, y a plein d'outils. Et donc, il y a des outils qu'on qu peut ne pas aimer ou ne pas utiliser, où on peut se dire, mais il y a tellement de choix que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis C'est peut-être le seul... En fait, je dirais le seul défaut, c'est ça, c'est qu'il bah, y a tellement de choses qu'on apprend avec le reiki que bah, ça peut parfois être trop. <rire> mmh. C'est des choses avec lesquelles on se sent plus ou moins en résonance, ouais. qu'on met plus ou moins de côté. Moi, je sais que quand j'ai commencé à enseigner le reiki, j'ai redécouvert des choses que j'avais mises de côté en me disant Ah, mais oui, mais il y avait ça aussi, et puis c'était intéressant. Et, et je l'utilise peut-être pas assez, et puis euh, voilà. Euh, par rapport à ce que tu dis euh, concernant le deuil, je trouve que c'est très intéressant parce que euh, effectivement, il euh, y a des moments où se faire du Reiki à soi tout seul c'est bien, mais se sentir accompagné, aidé par quelqu'un d'autre, que ce soit en Reiki ou autrement, c'est bien. Et c'est mieux encore. Et puis euh, je trouve par exemple sur l'aspect du deuil, moi j'ai eu à en faire plusieurs euh, dans ma vie, il y, a, il y a quelque chose de magique, j'ai envie de dire, c'est euh, l'attrapeur de vent, cet objet de pouvoir euh, relié à l'ouest sur la roue de médecine amérindienne, qui est, que j'appelle moi le bâton deuil, qui est un, un rituel extrêmement puissant hein, qui permet de se libérer des deuils euh, très rapidement. En tout cas, je ne sais pas dire si c'est plus efficace avec ou sans le reiki, parce que moi il y a toujours du reiki avec, on, on s'en doute, mais ça permet d'aller plus vite. Et puis, sur les limites du Reiki, moi, j'ai envie de dire aussi qu'on ne remplace pas un traitement médical. Bien sûr. On ne remplace pas des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment important de le, le poser. Je vois tellement de choses sur les, sur, euh, dans le grand supermarché de la spiritualité, comme je dis, le Reiki, le Reiki fait tout. Non, le Reiki ne fait pas tout. mais Il faut être raisonnable et, et intelligent avec ça. C'est de jongler... comme. Voilà, dans, avec notre sens, mon sens, avec les outils très pratico-pratiques de la médecine et, et le soutien incroyable et magnifique que peut nous apporter le Reiki, en fait. On a le droit d'avoir les deux. C'est ce qui est super. Quoi. On est à une époque où on a le droit d'avoir les deux. pour faut le privé. Exactement. Et on peut avoir les deux, et, et le Reiki dans la matérialité et dans la spiritualité. Et ça, c'est super. attends mm -hmm. est-ce que tu veux ajouter quelque chose ben non, ça me paraît très très bien, comme ça. Je te remercie de m'avoir invité et je prie, de ta confiance. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. C'est un grand, un grand bonheur que de t'avoir eu. Merci beaucoup. Merci à toi qui nous, qui nous regardes. Et à, à très bientôt, Agathe. Et à très bientôt à toi pour la prochaine conférence de plus. Merci, Pascal. Bye.